comme si... Fred Aïe, ouais ah, voici un public qui met l'ambiance. Bienvenue sur Fresh. aujourd'hui on se retrouve pour une émission mm -hmm. Une On va forcer ton problème parce que La mission c'est la fin de ton Problème On ne sait pas quel est ton problème C'est pas quelle est la situation, peut-être que c'est un problème scolaire Peut-être que c'est un problème financier Peut-être que c'est un problème avec le monde Avec quoi d'autre encore comme problème Maladie, quoi d'autre L'école, L'école, voilà, c'est vrai que scolaire c'est pas l'école Peu importe Je rigole, peu importe problème Aujourd'hui c'est la... Ok on va faire aujourd'hui c'est la fin la fin de ton problème c'est le titre de notre émission aujourd'hui on croit que au travers de cette émission vous allez recevoir ou du moins votre foi va être boostée, de manière à ce qu'à partir de cette fois vous puissiez régler votre problème ce Alléluia. soir yes. ce matin cet après midi on parle oui. de foi on parle de la parole de Dieu et on oui. parle de la solution yes, yes. yes. et on a aujourd'hui un merveilleux public oh on a un merveilleux public on a des Merveilleux chroniqueur, je yes. le présente maintenant. Mon nom, c'est Rémi de la Iglesia. Voilà pour oh, ceux qui yes. c'est Rémi de la Iglesia. Yes. Pourquoi euh, Mon père spirituel l'apôtre tenait une émission euh, radio. Et, euh, <rire> et dans cette émission radio-là, eh bien son intro, c'était. Euh Bonjour à tous, c'est Patrick de la Iglesia. Et donc moi c'est Rémi de la Iglesia. <rire> Enchanté à tous. Bien Rémi de la Iglesia, je serai l'animateur ce soir. Bon ça fait ça fait quelques temps maintenant. Et on a, a aujourd'hui donc des merveilleux chroniqueurs et on a une petite nouvelle. Oh là là là là là là mais on va commencer avec quelqu'un qui nous a manqué, wow. qui nous manque à chaque fois. Voilà, quand il y a une émission où t'es pas là, euh, on sent envie dans le cœur, voilà. Un ah, voilà. être vous manquez tout, t'es dépeuplé. C'est Jannon Steven oh ça va Ça va hein, tranquille ça va. Je vois hein, sur l'autocaméra que tu as un dégradé Tu peux oh. me montrer sur l'autre oh. côté oh. Oh, oui c'est oh. très, très géométrique oh. oh. oh. D'accord. Tout est carré Tout est carré Tout est carré Tout est carré ah. Tout est carré Et on a à sa droite Manon Riche Nirina ah. c'est quoi le nom de famille en, en malgache uh, Andrea Manga Andrea, j'aime trop ah. les mangas On a Nirina <rire> On a Nirina Affirmation un peu légère pour Nirina On va refaire on a Nirina, <rire> ouais. on a Nirina. Ouais. Ouais. Ouais. On a en face de Steven à ma gauche celui qu'on appelle le Bishop, celui qu'on appelle le bistyle, celui qu'on appelle le B celui qu'on appelle le B celui qu'on appelle le B le biscotte. On a Willy B. Willie B et on a à sa gauche la nouvelle. Alors vas-y présente-toi. Présente-toi. Moi je m'appelle Erin. D'accord mais parle un peu plus fort mais oui. Moi je m'appelle Erin. Ok, alors attendez, je vais préciser quelque chose Vous connaissez Toto de Paris si vous êtes habitué à voir les émissions Toto de Paris et Erin vivent ensemble en colocation Donc vous allez voir qu'il y a des petites ressemblances Donc on peut acclamer pour Erin On m'a appelé Candice C'est ça, c'est ça Donc on t'appelle Erin ou Candice, choisis Candice Candice, Condice, ouais c'est c'est c'est la, la brique de la brique de lait <rire> ça c'est continu ça c'est continu yup. ça c'est con <rire> con yup. yup. con <rire> yup. bon. donc bienvenue Erin euh, voilà on s'est fait, se fait... c'est une joie pour nous de te voir et voilà une nouvelle chroniqueuse donc il y a eu deux donc. nouvelles euh, Augustia et Erin et peut-être mmh. d'autres yes. nous verrons nous verrons on verra est-ce qu'ils sont, li... sont dignes? Est-ce qu'ils sont fresh Est-ce qu'ils sont fresh Mais elle est fresh et elle mm. va vraiment, vraiment, vraiment vous édifier. Vous Donc aujourd'hui on parle de la fin de ton problème Regardez, lui il fait déjà une tête très très sérieuse Lui, j'ai expliqué William William, bien. il se réveille le matin à chaque tournage Il dit aujourd'hui, je vais leur montrer que je suis amusé Aujourd'hui ils vont voir que j'en appelle. Aujourd'hui ils vont voir Aujourd'hui c'est aujourd'hui Ok, William, aujourd'hui tu vas parler Aujourd'hui on va parler Bon, qui, a, qui a des choses à dire Qui a aujourd'hui des oh choses à dire T'as trop de choses à dire Ah oui, non. Qui tu veux, t'as pas. Bonjour, on est sur toi. Ouais, t'as juste à dire. Chose à dire On va dire. Oh on dire. Man, bon, les barres sur les tés. Les barres oh sur oui, les, les tés. Les tés. Sur ouais. Les ouais. Et les points sur les. <rire> ah. Aujourd'hui, la fin de ton problème. On va commencer en disant cela. Tous les êtres humains sont venus au monde. Yes. Mmh. Wow, big news. Et Tous les, les êtres humains sont venus au monde. Et parce que tous les êtres humains sont venus au monde, mm. les êtres humains sont dans ce monde-là. Yes. Mm. Dans un monde où il euh, y a des tremblements de terre, mm. dans un monde où il y a le COVID, mm. hein, ça suffit mm. On en a marre On en mm. a marre On en mm. a marre On en a marre On veut faire les mégagères Voilà, il est parti, voilà, j parti. Euh, euh, Le COVID, il y a quoi d'autre Il y a des, des requins game? qui peuvent nous manger mm. Mm. <rire> Et des vieilles lions qui vous manger également Des guerres Des guerres Et La foudre euh, La foudre Des euh, volcans Quoi d'autre Tsunami. Tsunamis Des tsunamis, des crises financières mmh. euh, Quoi d'autre Des problèmes scolaires, des problèmes de divorce yes. euh, Quoi d'autre Il y a plein d'aléas de la vie en fait. Mmh. Parce qu'on vit dans cette vie-là, on est soumis en fait. Yes. Euh, non, oui, non, on va commencer comme ça. On est soumis à tous ces aléas-là. Mmh. C'est savez que je ne sais pas, excusez-moi, mais euh, je ne connais pas un homme euh, qui peut dire à un tremblement de terre, terre Arrête-toi aujourd'hui, on arrête de trembler. Okay. Ouais. C'est pas possible, n'est-ce pas mmh. Je mm. ne connais aucun homme qui peut dire oui bah, bah, maintenant je suis guéri du Covid, vous comprenez, ça, ça n'existe pas. Mais hein là vous dites, Attends Non Logiquement ça n'existe pas. Dieu a, ça les pas. hommes, et, et Dieu a, voilà, Dieu mm. a fait en sorte que les hommes, bah voilà, bah, voilà. Bah, bah, les hommes subissent. subissent voilà, bah, voilà j'ai des problèmes scolaires et voilà, et j'ai des problèmes financiers. Faux voilà. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit par la foi, on va vous montrer que vous pouvez surpasser les volcans, les tremblements de terre. Frères et sœurs, écoutez-moi, un jour il y a une tempête, mais il y a un homme qui a voulu défier. On appelle la foi. Il s'est monté devant la tempête, il a dit. Shallop, tais-toi, tempête tu t'arrêtes maintenant Et la compète c'est Il y a un homme dans la ville qui s'appelait Qui courait plus vite que des chevaux Il y a, il y a Est-ce Il y a un homme qui a surpassé la mort Qui est ressuscité C'est qu'aujourd'hui c'est vrai que La vie peut nous frapper d'aléas Mais par notre foi on peut sortir ces aléas Et on peut bloquer, anticiper ces aléas C'est ça que nous croyons Évangile évangile nous prêchons l'évangile de la foi L'évangile de la foi Celui qui change les situations Yes. Oui. Celui qui change des vies oui. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu aujourd'hui, ce soir, ce matin, cet après-midi mm. Ton problème finit. finit La fin no. de ton problème Alors, il yes. y a le banc, ça, si tu veux, parce qu'il va, va toquer <rire> ça, ça va quoi Ça va finir Ça va finir hein Ça va finir vas -y, vas -y, vas -y. Ça va finir <rire> Voilà, aujourd'hui, euh... peu importe le problème, il peut être financier, scolaire. Yes. Mais c'est vrai, donc, on va commencer comme ça, que les hommes peuvent vivre des aléas. Les yes. hommes peuvent vivre des aléas, on peut des fois être malade ou. Mmh. Bon, c'est bizarre mmh. de dire ça comme ça, mais tu comprends ce que je veux dire. Mmh. Mais... Mmh. Euh, des fois, les hommes peuvent tomber malade, peut avoir des gens <rire> dans leur famille qui sont malades, mmh. ou des fois, les hommes euh, peuvent avoir des problèmes financiers ou avoir des gens dans leur famille qui ont des problèmes financiers, mmh. euh, des problèmes naturels même, yes. des inondations, mmh. euh, un bon nombre de choses, des problèmes scolaires, des embrouilles à l'école, des... yes. un bon nombre de problèmes. Admettons, je ne sais pas, moi, euh, euh, voilà, euh, j'ai j'ai, j'ai, j'ai, on m'a, on m'a, je sais pas, je sais pas, bref, j'ai pas, pas les moyens de gérer ouais, ce problème -là, ouais, ok ouais. Des fois, on n'a pas les problèmes, les moyens, pardon, de gérer nos problèmes, etc. Yes. Mais on va vous parler d'un moyen, aujourd'hui, qui s'appelle le moyen de la foi. Yes. Le la moyen de la, de la foi. foi. Et par ce moyen, on peut régler toutes les dettes, par yes. ce moyen, on peut régler tous les problèmes scolaires, tous les problèmes familiaux, tous les problèmes de maladie. Mm. Donc c'est vrai que les hommes, guys, bon, je vais vous laisser parler, je les, les hommes vivent des salariés. mais quelle est l'arme pour mm. gérer les problèmes Et j'aimerais que vous puissiez m'en parler. Parce que Peut-être quelqu'un nous regarde et peut-être que quelqu'un a fait un vœu sur Parcoursup, mmh, admettons, yeah, mais le vœu yeah. n'a pas abouti. Mmh. Peut-être que quelqu'un cherche un stage, mais il n'a pas trouvé son stage. Yes. Peut-être que cher quelqu'un cherche la guérison, mais il n'est pas guéri. Yes. Peut-être que chercheur... oh, cherche un euh, cher... Oh c'est compliqué. un chef. Oh, hé, hey. oh, hé, oh, hé, hé, hé, ça c'est un problème, <rire> <rire> <Non, je sais. rire> euh, Peut-être que quelqu'un cherche. Euh, la guérison, mais ne la trouve pas. Yes. Peut-être que quelqu'un cherche les bonnes notes, mais ne le trouve pas. Mm -hmm. Quelqu'un cherche la prospérité, mais ne le trouve yes. pas. C'est quoi l'arme que Dieu nous donne pour surpasser cela Attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, introduire ça plus doucement. Mm -hmm. Les hommes ont été créés. Mm -hmm. Voilà, les hommes, Adam et Eve vont pécher, Adam et Eve, voilà, ouais, vont, être, vont, vont, vont être virés. Ils okay, mm -hmm. vont être virés, ils vont errer sur la terre, et Dieu va leur dire, ta ta ta, ta ta ta ta ta vous mangerez la sueur de votre front, etc. Mais mm -hmm. ce qui se passe, c'est que Jésus vient, et lorsque Jésus vient, Jésus nous expose un autre moyen. Mm -hmm. Jésus nous montre un moyen de régner yes. sur la terre. Mm -hmm. Jésus nous expose un moyen de régner sur les problèmes. Mm -hmm. Ce mm -hmm. moyen, c'est lequel mm -hmm. C'est le moyen de la... foi wow. Je vous laisse commencer. On libère les chevaux. Oh. Oh. oh, elle commence. Pas. Elle commence. pas oh. Elle. Oh. Bah déjà, j'aimerais dire que bah Va, la, va définir la foi en fait. ok Donc déjà l'arme que Dieu nous donne pour régner sur la terre c'est la foi. C'est la mmh. foi. Okay, déjà la volonté de Dieu c'est.. Est-ce que la volonté de Dieu c'est qu'on soit malade Non. non. Est-ce que la volonté de Dieu c'est qu'on soit pauvre Non. non. Est-ce que la volonté de Dieu c'est qu'on rate à l'école non. Non. non. On rate professionnellement, qu'on rate tout. dans nos familles. Non, la non. volonté de Dieu frère et soeur c'est qu'on excelle dans tous les domaines. Ah, ah, déjà, ouais, ça, ouais, ouais. Frère et soeur Dieu nous aime et parce que Dieu nous aime Dieu veut qu'on ah, soit non, prospère, Dieu veut qu'on soit en bonne santé. Ça. Bien aimé, je souhaite que tu prospères à, à tous et gars et que tu sois en bonne santé, comme à total. La volonté de Dieu pour notre vie, c'est le top, c'est le meilleur. beaucoup de personnes disent non, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Nous ici, on croit en la prospérité. Mais on l'assume clairement. Beaucoup disent ça c'est mondain de croire à cela. Pas du tout, c'est croire en la parole de Dieu. C'est croire que Dieu m'aime. C'est quel père qui t'aime et qui veut que tu sois à la richesse C'est quel père qui t'aime et qui veut que tu sois malade Dieu est un bon père. Et parce que c'est un bon père, il veut notre prospérité, il veut notre santé, il veut tout ce qu'il y a de meilleur pour nous. Mais il a donné à une arme yeah. qui va nous permettre d'accéder à ce meilleur c'est laquelle cet La foi. Amen. Ouais. Mmh. La foi, c'est vraiment une arme. Et yes. dans Hébreu 11, verset 1, ouais. bah, la parole dit que la foi, c'est une ferme assurance oh. des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration mmh. de ce qu'on ne voit pas. Une mmh. démonstration mmh. de ce qu'on ne voit pas. Et une ferme assurance, c'est vraiment, bah, c'est solide en fait. Mmh. C'est solide, c'est ça la foi. Mmh. The... Mmh. J'aime bien la ferme, le mot ferme assurance mmh. Pas mmh. Le, le groupe nominal. Mmh. Mmh. Uh, ferme assurance Parce que déjà, l'assurance, c'est sûr. Mmh. sûr. Mais là, c'est sûr, mais un peu plus quand même, tu vois. Mais Il oui. y a d'autres versions qui disent que c'est même une obligation. Une obligation. Ah, une Il y a, y a d'autres versions qui disent la fois que c'est une obligation, une garantie même. Une mm. garantie. Wow. Wow. Wow. Wow. Une garantie. Une garantie. Mm. garantie. C'est-à-dire que peu ah, importe que ce qui se sûr, passe, c'est sûr. sûr. sûr. Mm. Et cette fois-là, avec cette fois-là, on peut accomplir de grandes choses. Et mm. notamment, là, on va cibler quelque chose. On peut mettre fin à nos problèmes. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à. Quelle est la parole de Dieu Qu'est-ce que la parole de Dieu par rapport à la foi et les problèmes la foi et les problèmes Déjà moi j'aimerais bien définir ce qu'est un problème okay. Donc un problème euh, c'est en fait une difficulté qui empêche un résultat Une difficulté qui empêche un résultat Mais la Bible va nous dire que avec la foi on a des résultats Avec la parole de Dieu on a Donc, des résultats si un problème c'est quelque chose qui empêche les résultats Avec la foi on a des résultats, Alors avec, foi, a des résultats. Alors avec la foi on résout le problème est ça. qui Super Donc du coup la Bible va dire que la foi vient de ce qu'on entend Ce qu'on entend vient de la parole de Christ Alors si j'ai la parole Ok bon calme-toi Oh I <laughs> Mais lui, non, mais c'était. C'est mini-version. Ce matin, il a dit je vais leur montrer. Je leur retraite. Moi, je suis ou moi. Moi, j'ai un appel. Gérard, Gérard. Steven, je suis responsable de Gérard. Je suis venu les bichons. Je suis venu les Non Mais attends, on va aller le 10 morts. Bien, toi aussi, frère. Attends, tu sais. sur une retraite, je fais ça. Je fais ça. Je fais des prières. Attends, attends, attends. En tout cas, c'est bien, t'es prépare. Mais, William, qu'est-ce que Jésus nous dit par rapport à la foi et les problèmes? Est-ce que vous avez un un exemple un jour d'un problème qui a été réglé par la foi dans la parole de Dieu. Oui. Euh, dans la Bible, dans Matthieu 14, ouais. quand il y avait ce problème là, quand la foule suivait Jésus. Ouais. Mmh. La foule suivait Jésus. Mmh. Et euh, Jésus, euh, on a, quand on avait ouais. annoncé que Jean-Baptiste ouais, ouais, ouais, était coupé, ouais, ouais. bref. Et, euh, en fait, le problème, c'était qu'ils n'avaient pas à manger. Ok, en fait, ils avaient 5 pains et 2 poissons. Exactement. Euh, et... Pour nourrir une foule, il y avait peut-être 10 000 personnes. Donc, vous imaginez que euh, là, il y avait un problème financier. C'est ça. Là, il y avait un problème matériel. Parce qu'en fait, euh, je ne sais pas si le problème. Enfin, il y avait un problème financier, un problème matériel. on ouais, va voilà, dire ça comme ça. ça. Le problème, là, c'est qu'on euh, a 5 pains et 2 poissons, mais il y a 10 000 personnes. Mmh. Sachant qu'il y a des gens qui mangent comme Steven, peut-être dans la foule. <rire> je... je rigole. Il y a des gens qui mangent peut-être beaucoup. Donc, c'est compliqué. Yes. Qu'est-ce qui s'est passé Comment ce problème a été résolu par là il, faut, -il. Il, a, il a juste rendu grâce, il savait Amen. que le père était avec lui ouais. Il a mmh. juste cru en ce que le père l'avait dit Il a cru, il a rendu grâce, père, je grâce à ta ta ta. Les pains et les poissons sont multipliés mmh. multipli Ici on voit donc que y a la foi là, il y a quelque chose En plus, vrai. ils ne sont pas simplement mangés, ils ont été rassas ils rassasiés Ils ont été rassasiés, vous savez rassasié, c'est quoi Rassasié, c'est quand t'as tellement mangé que tu vas te raser Rassasié, c'est quand en fait ton ventre est, bah, ton ventre est, tu dis oh Aujourd'hui, aujourd'hui, ils ont été rassagés, c'est-à-dire qu'il y avait bien plus que ce dont ils avaient besoin, yes. voilà ce qui produit la foi, c'est bien plus bien que ce plus. dont on a besoin, ah, c'est yeah. ça la foi, mmh. et j'aimerais euh, donner un autre exemple euh, de la foi et des problèmes, il y a beaucoup de personnes qui vont venir voir Jésus, qui vont être malades, qui vont avoir des choses comme ça, qui vont rencontrer des problèmes, et on va voir que Jésus à chaque fois va les guérir, peut-être par une parole, par quelque chose, par un mot, quelque chose comme ça, mais derrière ces mots-là, derrière cette parole-là, il y avait une substance, ce qu'il y avait de force, on appelle la foi. La mais on aimerait vous dire, la solution à tes problèmes, ce n'est pas les pleurs. Oui. Dieu oui. ne répond pas aux pleurs, Amen. Dieu Rababa. répond à la foi. Oui. Tu peux être là comme ça, pleurer, pleurer, pleurer. Oh Seigneur, parcours sup. oh Seigneur, je suis malade, oh Seigneur. Oui. Dieu oui. ne répond pas aux pleurs, Amen. Dieu répond à Amen. la foi. Oui. Et si tu veux que ton problème soit résolu, et qu'aujourd'hui, ce soit ton problème euh, puisse être résolu, Allez, tu bien. dois décider de croire, et oui. tu dois poser des actes en fonction de ta croyance, en fonction de ta foi. Oui. Ah, mais on va parler de ça plus tard. Ça. Mais dans un premier temps, plutôt, dans un second temps mm. euh, comme vous l'avez dit l'arme que Dieu nous donne c'est la foi, foi. c'est ça c'est ça la foi. et moi j'aime bien quand on parle d'épreuve on parle de combat ouais. dans le sens où mm. quand tu combats quelque chose tu as besoin d'une arme en fait mm. tu peux pas combattre et t'as rien mm. et tu as ouais. besoin d'une arme et dans la bible on dit que euh, la foi c'est le bouclier en fait mm. on dit mm. le bouclier de la foi ça yes. veut dire que c'est une arme et on dit que, euh, que voilà c'est pour éteindre toutes les flèches la médium. la, la foi c'est le bouclier mm. Mm. Yes. Alors, pour un combat ok <rire> pour un combat, on a besoin d'armes mm. Admettons, il y a un combat dans mes finances Admettons, euh, j'ai un défi financier Je dois avoir 400 euros avant, avant admettons, demain yes. C'est un combat mm. C'est un combat de la foi dans le fait de euh, je, dois être, fin, je dois être sûr que ça va Mais en même temps, il y a peut-être des pensées qui disent Ça ne va pas C'est un combat en fait. C est c est ça. fait Et comme tu dis, pour le combat, il faut des armes Il y a le bouclier de la foi mm -hmm. Mais il y a une autre arme qui est offensive C'est laquelle L'épée de la parole C'est l'épée de la parole mm. C'est l'épée de la parole mm. Si la foi vient de ce qu'on entend Rejoins ce que tu dis Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu C'est que la parole de Dieu génère la foi Mais si l'épée c'est l'épée de la parole C'est qu'alors c'est l'épée de la foi Et cette épée là elle est où Elle est dans notre bouche Voilà pourquoi on va vous faire comprendre Aujourd'hui au travers de cette émission Que la fin de ton problème est dans ta bouche Avant de la voix, elle est dans ta bouche Elle est sur ta langue La Bible dit que la vie et la mort sont de toi. La vie et la mort Tu peux décider d'avoir la vie que tu veux tu peux donner la vie à ton problème pour ça. que Amen. le problème puisse mourir c'est dans ta bouche dans ta okay. langue donc mmh. on va continuer ah oui tu veux Mais, dire quelque chose ouais, par rapport à ce qu'il a dit mmh. euh, pour le problème des cinq pains et deux poissons il mmh. euh, bah, y a eu ce problème là ce, présent, ce problème là s'est présenté devant jésus yes. et qu'est-ce qu'il a fait en tout premier il a rendu grâce mmh. en okay. fait et il a rendu grâce avec sa bouche en fait. et avec sa bouche et c'est démonstration de poissons ouais. merci wow. Seigneur parce que je sais déjà C'est ça. il ça, savait déjà il n'y même pas besoin de douter il s'est dit non Déjà. Ah, il savait déjà. Ah, déjà. Ça. En fait, la solution à nos problèmes, c'est la foi. Amen. Beaucoup de personnes euh, voient leur vie ne pas forcément euh, évoluer, voient leur situation ne pas évoluer. Ils disent, oh là là, mais où est Dieu dans tout cela Où est Dieu Dieu est là. Ah, Dieu Amen. est vraiment là. Mais Dieu nous rend responsables aujourd'hui. Dieu nous rend responsables. Et Dieu nous donne une arme, une chose qu'il utilise. Parce que Dieu utilise la foi. Amen. Lorsque Jésus est venu sur la terre, Jésus utilisait la foi. Amen. Jésus n'a pas triché, n'a pas... Bon, moi, je suis Jésus, donc ça marche un peu facile. Non, non. Yes. Jésus Jésus a utilisé la foi et l'arme qu'il nous laisse, c'est celle de la foi, Amen. et avec cette arme-là, on peut bouger des montagnes. Jésus va dire quelque chose, yes. si quelqu'un dit à cette montagne au toi de la jeteau dans la mer, qu'il ne doute point yes. en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit nanana, nan, yes. il le verra, ça, ça se passe. Si vous croyez dans votre cœur, si vous avez une foi forte dans votre cœur, que yes. cette montagne euh, financière, ce problème scolaire peut partir, yes. et Qu'est-ce qui va se passer Si vous Amen. le Amen. dites, qu'est-ce qui va se passer Vas-y, viens, un, deux, Amen. Voilà, Ce montagne, cette montagne va partir. Vas-y, dit, Cette montagne va partir. Cette montagne va partir. Et puis, faut savoir en fait que le juste vivra par sa foi. En ouais, fait. Et, euh, on un est à jour... plat vie par notre foi. C'est ça. Et un jour, l'apôtre a dit dans, dans l'une de ses prédications, pardon, que, en fait, si tu n'aimes pas ta vie, change ta foi. Oh. Exactement. Oh. C'est clair en fait. Si voilà, le juste. Si le juste Steven pas sa f... euh, n'aime pas sa vie. <rire> Mais ah que là ta là vie est amenée par ta foi. Mmh, mmh, tu veux une autre vie, vie ouais, yes. mmh, yes. mmh. Essaye de changer ta vie. Essaye de changer ta foi. Essaye de changer ta foi. C'est tout. Essaye de changer ta foi. Il y a tellement de situations tellement. Est-ce que quelqu'un oui. ici d'entre vous a un exemple un jour où il a utilisé tu sais, sa foi et une situation a, a été changée Moi j'en ai. Moi j'en ai une. Vas-y. moi il faut savoir qu'il y a un temps bah j'avais pas d'argent pour payer mon loyer en fait. J'ai vraiment pas d'argent et j'ai appelé. J'ai appelé l'argent. J'ai vraiment déclaré que bah. Voilà. Tu as déclaré. J'ai vraiment déclaré que ma bouche en fait vraiment voir de la langue et euh, bah j'attends j'ai pas senti j'ai vraiment pas senti mmh. parce que les mois sont passés c'est à dire que je devais un mois de maintenant deuxième mois et maintenant le centre stream me dit bon va sur la va sur pôle emploi en fait te okay. connecter sur pôle emploi et d'un coup je vois que bah j'ai reçu en fait le montant exact en fait de mes deux loyers wow. le montant wow. le, le montant fresh wow. wow. wow. Cette émission t'a béni, tu veux soutenir Évangile TV, tu veux semer. Le lien Paypal et les coordonnées bancaires s'affichent juste maintenant. Et si tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas comment semer, tu peux nous contacter au 06 36 91 21 74. Que Dieu te bénisse. C'est aussi un témoignage, c'est un, bah, un petit peu près la même chose en ouais. fait, c'est que euh, moi on était avec ma famille tout ça dans mm. la maison et euh, mon père il avait plus d'argent pour euh, payer à la fin du mois et on était ouais. au début du mois, donc okay. c'était chaud et il ne devait plus recevoir d'argent, ouais. on, on était vraiment mal comme on dit mm. et euh, ça fait que la Bible va dire une chose, elle va dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et du coup moi je me suis appuyé ah, sur ouais. cette parole là pour dire que en fait même s'il y avait ce problème voir. Désolé de t'occuper, je sais que tu veux dire quelque chose Mais là, c'est très intéressant ce il dit. Il dit qu'on savait que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu Amen. Votre foi doit également, frère soi peu importe la situation que vous rencontrez Amen. Vous devez poser votre foi déjà premièrement sur cette base là Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu Frère Assoin, même ça. le problème de William, regardez Amen. Il avait un problème au final, attendez Vous deux, vous aviez un problème financier ouais. Mais au final, ça a poussé votre foi, n'est-ce pas Amen. Donc tout au final va vous servir Vous voyez, si vous n'aurez pas eu ce problème Peut-être que votre foi n'aura pas été Mmh. tout ça. va vous servir mmh. et vous devez vous baser sur, cette, sur, cette, sur ce verset là Amen. et puis, peu importe ce que je rencontre tout va bien tout. se passer Amen. Dieu est avec vous c'est ça quand il parle de tout il dit les bonnes comme les mauvaises en Amen. fait c'est à dire que même si tu vois que à premier lieu c'est un problème c'est un problème qui va te servir à booster ta foi Amen. regardez regardez parce que regardez Jésus Jésus va mourir à première vue oh là là oh là là le Sauveur est mort non non non, non. Ah, ah, il est mort pour plus sauver Amen. Amen. Mort. Dieu vas-y vas-y vas oh là là <rire> Enfin, là, là, on va parler ah, En fait, euh, moi, j'ai un témoignage ah Enfin, oui. à mon téléphone, j'avais euh, euh, cassé mon téléphone, enfin, elle était tombée mm. Et euh, je me suis basé sur la foi que Dieu était un bon berger La Bible ah me dit oui. que Jésus était un bon berger Ah, c'est l'histoire de l'iPhone 8. Ouais. Ah oui, bah, vas-y, ça, c'est la euh, hein. j'avais l'argent, en fait, pour acheter un téléphone, euh, un, un iPhone 7 Voilà, bon, acheter un iPhone... Il n'y a rien, mais -ce que oh. je veux raconter moi j'ai l'impression Non parce que il ça a... fait veut voilà, quoi Non, non c'est moi, c'est vous En fait il avait cassé son téléphone mm. Il a absolument besoin d'un téléphone, c'est yes. un responsable euh, d'un réseau de disciples qui doit entretenir tout ça mm. Et il avait l'argent pour acheter un iPhone 7 yes. Parce qu'il avait un iPhone 6 de base, ouais. qu'il avait cassé Donc tu acheter un iPhone il Tu l'achetais un iPhone 7 Et il avait l'argent pour, un... ouais. pour acheter l'iPhone, qu'est-ce que tu as fait Ce que j'ai fait, c'est en revanche, j'allais aller acheter le téléphone ouais. Et euh, sur la route Saint-Esprit m'a dit « Fais une offrande de, de, de cet argent-là et euh, tu vas voir plus. Ouais. » Et là, dans ma tête, je me dis « Saint-Esprit, oh là là, hein <rire> là j'en ai, <rire> <téléphone, là, rire> ai besoin ouais. !» je... ouais. Et euh, j'ai décidé vraiment faire confiance au Saint-Esprit. Ah, j'ai fait cette offrande-là et je devais acheter un iPhone 7 Plus et j'ai eu un iPhone 8 Plus. Plus ah d'AirPods. Ah plus plus d'AirPods. J'ai ah, ah, ah, fait l'offrande à une personne. Oh Amen ah Bon ouais. Ok, il m'a fait une offrande de, de, de, de, de, du, du, du, du téléphone. Du, téléphone. Du, voilà. Et au final, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un nouveau téléphone. Mm. Et j'ai senti dans mon cœur bah, qu'il fallait que je donne ce téléphone. C'est un iPhone 8 Plus et mm. des Airpods avec. Ouais. Et donc, ouais. je lui ai donné ça. Donc vous imaginez, il était parti pour acheter un iPhone 7. Mm. Il a semé un acte qui accompagne la foi. Yes. Et au final, il a reçu un iPhone 8 Plus avec des Airpods. Oh. Et c'est tout avec quand on là ce qu'on veut dire c'est que la foi ce n'est pas les pleurs ce n'est pas oh dieu j'ai téléphone non la foi ça ça accompagne oui, ça accompagne d'actes. ça, ça, en fait, amen. Amen. ça et ça peut être une offrande une semence mais ça peut être également le fait de parler en fait. Oui. le fait de déclarer qui d'autre un témoignage comme ça voisine irina euh, moi c'était un peu récent bah, j'ai appris que quelqu'un de ma famille avait le covid oh. donc okay. bah voilà ouais, forcément un peu c'était un peu la panique dans la famille tout ça et je l'ai su je sais pas pourquoi vers la fin dans les derniers ça fait longtemps mais oui, ça fait longtemps. Je dis, pourquoi personne m'a dit ouais. Et euh, on me dit. Et euh, en fait, j'ai déclaré, j'ai pas pris plus long, Vraiment, j'ai pas prié longtemps. Je sentais que c'était fait en fait. Amen. Et, et, euh, et j'avais vraiment cette fois, cette conviction. Et je suis sortie. Je dis à ma mère, c'est bon. Elle me dit, c'est bon quoi Et mmh. je dis, bah c'est bon. J'ai prié tout ça. Mmh. Elle m'a dit, ok. Et quelque chose comme 4-5 jours après, j'ai su qu'il était guéri. Amen ah, oui, oui. Ah, ah, oui. Terrible. Ah. Tu sais, ça m'est arrivé exactement le même truc. Oui, oh, moi J'ai dit mais pourquoi on m'a pas prévenu Et oui. j'ai fait exactement, et ah, quelques mais... jours après, amen. Et toi aussi, ah, aussi Oui, toi, il y a même un, un test. Ouais, euh, bah, ouais, -y. Il, y a, il y a... En fait, euh, mon, mon père euh, hum. avait, avait le Covid, ouais. et il m'avait envoyé, bon ouais. <rire> <Il m 'avait rire> envoyé le papier. Ouais. Il m'avait envoyé le papier. Et là, moi, j'ai commencé à intercéder. Mmh. Et euh, ça faisait quoi Deux jours après Il me renvoie le même papier, mais en gros, positif. En gros, il me déploie. Du coup, négatif Négatif, oui. C'est lui, il était waouh, waouh, il y a Sida encore, waouh. Non, j'ai <rire> <c 'est... rire> wow. wow. si mis <rire> wow. si <rire> <d 'un... Wow. rire> ah, la froid, la froid. Voilà, frère, ça n'est <rire> pas, pas la foi Non, tu es là non plus en fait vous voyez, il y a tellement de témoignages qu'on peut donner avec mmh. la foi Yes Il y a tellement de témoignages J'aimerais même qu'on prenne un témoignage euh, un peu plus euh, financier ou scolaire Est-ce quelqu'un d'autre a un témoignage financier ou scolaire Parce que la plupart des personnes qui nous regardent, je crois que le témoignage c'est plutôt ça mmh. Moi j'en ai mmh. un mmh. Vous, oui. moi, moi aussi Ok, vous savez, non, je... sur quoi toi Euh, quoi scolaire les... Ok, moi j'en ai un sur, sur la maladie. Enfin, sur la maladie. Sur la guérison plutôt. Mm. <rire> sur la guérison. Euh, je me souviens, il y a de cela, euh, bon, ça, ça, hein, ça remonte dans le temps. Je me souviens un jour, j'étais comme ça, et euh, j'étais posé sur mon lit, je vais faire ça très très bref, mm. et euh, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à avoir de la fièvre. Mm. Je tombe vraiment rarement malade, hein, mais mm. vraiment... Euh, bah, Aujourd'hui plus, alléluia. Ah, yeah. ouais, même, même à l'époque, lorsque je n'étais pas en crise, je tombais vraiment je tombais rarement malade. Mm. Mais là, je ne sais pas pourquoi, je suis sur mon lit, et là d'un coup, je commence à avoir de la fièvre. C'est quoi ça Je suis tellement pas habitué à ça que je me dis c'est bizarre Et je sens que ça s'intensifie, ça s'intensifie De manière à ce que je puisse avoir des vertiges, des sueurs froides Tout ça, je puisse transpirer, tout ça Et j'ai même envie de vomir C'était terrible et ça s'est passé En 30 minutes ça s'est accumulé J'ai dit mais, mais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc J'ai dit qu'est-ce que c'est que ce truc Et j'étais clairement malade Et euh, il était peut-être 22h, moi j'ai l'habitude de me coucher relativement tard Donc 22h pour moi je me suis dit C'est 18h, c'est la commence-là Et euh, au final je suis je suis comme ça dans mon lit je me dis bah je vais dormir et quelque chose en moi me dit toi tu couches tu, tu te couches à 22h vous même si vous êtes jeune vous ouais. savez que nous 22h c'est là commence. C'est c'est début des festivités c'est le commencement de la nuit là, le, soleil, le soleil tombe le soleil tombe et, euh, et, et, et je suis comme ça dans mon lit je me dis bon bah je vais dormir et dans mon cœur je me dis non mais il faut que tu confesses la parole tout ça il faut, et je me dis en fait c'est tellement mal que je me dis je vais le faire demain je vais pour m'endormir. j'entends l'esprit de Dieu me dire T'es pas malade, c'est un mensonge. Mmh. Mmh. C'est vrai que ça me prend. J'entends l'esprit de Dieu me dire, j'étais comme ça. J'entends l'esprit de Dieu me dire, t'es pas malade, c'est un mensonge. Yeah, yeah. Dès qu'il me dit ça, je me dis, putain, j'avoue, il, il a raison. Et là je commence alors à confesser au nom de jésus Panamá. Quand je dis ça, Je ne sentais pas les sueurs froides, la chaleur de la maladie Je sentais pas la chaleur, chaleur de l'eau Et c'est comme si en quelques minutes La maladie a commencé à quitter, quitter mon corps wow. Et après, instantanément, BAM J'ai bondi de mon lit J'espère que je n'ai pas pété le micro J'ai bondi de mon lit, vous voyez Et je suis allé faire une de choses. Et après j'étais même à la salle de sport Je t'avais appelé tout ça Alors j'étais KO J'étais vraiment Amen vraiment vraiment vraiment vraiment qu'est ce que j'aimerais vous dire par là je n'ai pas pleuré invoquant dieu et je me souviens que ça m'était arrivé aussi la première année de ma conversion mais cette fois-là j'ai dit seigneur guéris moi guéris moi mais c'était rien passé mais là j'ai utilisé ma foi et j'ai été guéri la solution elle est dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre bouche moi aussi c'est très lié à ça. Un jour en plus tu nous avais raconté cette histoire là quand on est ensemble. Et le truc c'est que moi aussi ça m'est arrivé en fait. Et ça m'est arrivé deux fois. Et du coup j'ai eu l'occasion de voir quand il n'y a pas la foi et quand il y a la foi maintenant. Et du coup ça fait que première fois j'étais là et j'étais tombé malade tout ça. Et tu m'avais raconté déjà cette histoire donc je me dis oh bah moi aussi je vais prier au nom de Jésus je plus mal. Mais j'étais resté malade et j'avais été guéri par les médicaments les trucs ça. Mais après en fait pourquoi il y a eu un bug Pourquoi là à ce moment là j'ai pas été guéri alors que je crois pourtant Et après en fait il y a moi qui m'a dit en fait tu crois pas assez tu te bases pas assez sur la parole de Dieu mmh. et du coup ça fait que j'ai travaillé ma foi pour la santé yes. de vie. et à un moment je suis retombé malade mmh. mais quand je suis retombé malade là là j'ai véritablement expérimenté oh. la foi et donc à ce moment là je dis, je déclare au nom de Jésus-Christ que ceci ceci cela par rapport à la parole oh. et après ce qui s'est passé c'est que j'ai dit je vais dormir quand je me réveille je suis plus malade mmh. et moi ça fait que je tombe vraiment beaucoup malade de base mmh. et ben là j'étais plus malade c'est à dire je suis parti dormir Je me suis réveillé j'ai fait oh ben c'est parti Amen, Amen. Amen. Amen. Amen. En fait, il faut comprendre cela, c'est qu'en fait les médicaments, il n'y a pas de problème avec les médicaments d'ailleurs C'est mmh. même conseillé si, si vous sentez que non, là voilà ça je, je sens que voilà c'est un peu chaud non Prenons les médicaments, hein, c'est tu dis un, euh, Faut être âme voilà, faut... Ouais, <rire> faut être âme, faut être honnête avec sa foi Si t'as pas la, la, forcément la foi, prends les médicaments ou mmh. même un béton, je sais pas Voilà des fois tu me prends il n'y a vraiment aucun problème avec ça Et voilà, ok, mais maintenant ce qu'on dit c'est que par la foi on peut être guéri. A et on revient ça par la foi même, mais on fera peut-être une émission spéciale sur ça. On peut marcher dans la santé divine. Oh, yes. Donc, la santé divine et la guérison, c'est différent. On peut être guéri mm. par la foi, c'est que là, voilà, il a mal au doigt, il prie, je suis guéri, mon Jésus. Mm. on' à Dieu, Alléluia. Mais maintenant, une chose supérieure, c'est la santé divine. Mm. C'est le fait de, je crois que je ne tomberai pas malade à la pas malade Et on aime ça, vous dire, dire peut-être que vous nous regardez, vous avez le Covid, peut-être vous avez la gastro peut-être mm. vous avez quoi que ce soit. On peut prier pour vous, c'est vrai. Mm. Mais je crois que ce que Dieu veut vous apprendre, c'est par votre foi à vous guérir. Et à terme, ce qu'il apprendre c'est par votre foi marcher dans la Perdurer dans la guérison. Perdurer dans la guérison. Dans, dans la parole l'apôtre Paul. Où un serpent avait mordu. Non lui c'était mmh. un serpent l'avait mordu. Il a jeté dans le feu. <rire> il a lancé. C'est bon moi, C'est mord pas avec ta bouche. Il a commencé à ouvrir ses dents. Voilà il est comme ça. pour Paul le regard fait. <rire> il jette comme ça, vous voyez même pas, il dit quelque chose. Vous mmh, mmh. voyez, ça c'est un autre ça, niveau dans la Mais donc, ah, tous vos problèmes peuvent être réglés. Mmh. Parle, ah, la ah, tous ah, vos problèmes. Vous savez, j'avais un, un défi financier il y a cela, quelques mois et euh, je devais réunir 2500 euros en une journée. Mmh. Mais il était déjà 16 heures mmh. <rire> Il était déjà 16h. Je devais réunir 2500 euros euh, en une journée et euh, je me souviens que j'étais allé voir euh, mon père spirituel, l'apôtre. Et voilà, parce que j'avais un. J'avais quelque chose à. J'avais une semence. j'avais une semence. Ok. Et il me manquait 2500 euros. Et j'avais vraiment dit non, c'est aujourd'hui en fait. Vous savez, des fois, il faut vraiment essayer d'être insolent et dire non, c'est aujourd'hui que je fais ça. C'est pas demain, c'est pas samedi, c'est là. C'est aujourd'hui. C'est là. Dès j'ai eu l'idée, je fais. La foi c'est présent. La foi, c'est présent. La foi, c'est tout à coup. La foi, c'est tout à coup. La foi, c'est now. La foi, c'est pas. Un jour, peut-être que. Non, la foi, c'est maintenant. Et je t'allais voir mon père spirituel. C'est important, des fois aussi, quand vous avez un problème, pouvez aller allier fois à, à une autorité à, un à quelqu'un qui est une fois plus grande plus forte mmh. ou même un frère dans la foi mmh. pour prier avec lui admettons tu, tu es, es malade es. tu regardes tu peux appeler un frère ou même tu nous envoies un message sur l'instagram de fresh qui s'affiche maintenant mmh. voilà je rencontre la situation de ma famille mmh. euh, scolaire est-ce qu'on mmh. peut quelqu'un peut allier sa foi avec la mienne mmh. mmh. on va mmh. le faire et j'étais alors allé voir l'apôtre et l'apôtre avait prié pour moi et, et vraiment Romain avait déclaré que ta, ta ta ta ta ta ta ta je sors de la prière je reçois 1 euh, non, je reçois oui 1500 euros. Wow. Okay. No. Je reçois 1500 cinq euros. Mm -hmm. Et, euh c'était même je crois 3500 euros dont j'avais besoin, je wow. crois que c'était ça et euh, donc il me manquait maintenant 2000 euros mm. et le soir comme ça peut-être que tu temps ensemble oui, sans... le soir aussi. il était quelque chose comme 22h mm. et le Seigneur m'avait dit au travers de la peau, la journée ne finira pas Amen vous savez trouver 3500 euros de 16h à venir là c'est chaud, chaud hein c'est chaud hein, hein. c'est hein. hein. hein. chaud une hein sans demander à personne hein tu peux m'aider rien du tout et là à 22h j'ai reçu Uh, les 2000 euros manquants et ce, wow. ce challenge de 3500 euros a été réglé mais comment est-ce qu'on a fait on n'a pas pleuré on n'a pas dit oh dieu s'il te plaît mm. tu mm. vois <rire> quel point je t'aime oh. <rire> s'il te plaît s'il te plaît dieu on n'a pas <rire> dit ça on a mis notre fou en action yes. Yes. Est venu. la clé elle est dans votre bouche yes. la clé qui ouvrira toutes les portes de votre destinée elle est dans votre oui. bouche yes. ah, c'est ça Eric non Amen oui c'est ça <rire> ah, mais non mais franchement euh, la foi en fait c'est vraiment une arme en fait c'est vraiment une, une, une arme mais aussi une loi spirituelle en mmh. fait et je aussi bah en fait bah comme tu as dit bah je marche pas par la pitié en fait je ne marche pas, par, marche par, pas, pas par la je ai... marche pas par les pleurs je mmh. mmh. mmh. marche vraiment bas par ses lois par ses est principes, ça, parce ses par c'est ce ça ouais. la loi de la foi est une loi qui domine les autres lois ouais. c'est la loi, non, the, the law. La loi. Euh, le monde est régi vous savez par par plein de lois il mmh. y a la loi par de voilà. la pesanteur, voilà la loi de la gravité là. aussi. Yeah. Voilà, il y a la loi des mathématiques, euh, Steven plus Nirina égale euh, mm. et... et... <rire> 2. <rire> On lui dit qu'il ne aucune seule chair, <rire> <rire> mais bon, mais dans votre cas, vous devez, ça fait deux, amen <rire> Amen Amen Amen Amen Amen, amen Non, non peut-être ça... Non, ça va Ça va, va. va D'accord. Il <rire> euh, y a la loi, par exemple, euh, des goûts euh, vestimentaires, une loi qu'on pratique tous, sauf Nirina, vis ça. Il y a la loi... Euh, <rire> <rire> ah, je rigole, je, rigole, je rigole, non. Très très stylé, très très stylé ou pas <rire> <Oui>. <rire> ouais ça fait transfère, ça fait Nirina. Ouais. Ouais. Ouais. son c'est riche. Hein. Man ah, Manon riche, c'est pas oh, ça qu'elle ça s'appelle. Oh, Nirina Manon riche. Yes. Bah, Nirina Manon Quoi le nom ami? Andrea Manga. <rire> <rire> euh, euh, mm -hmm. Andrea Manga. <rire> ouais. Nirina Manon -Mano riche. Andrea Manga. Manga. Nirina Manon Andrea Vas-y, dis vas, vas ah, écoutez bien. Qu'on mette la caméra sur les si vous pouvez. Nirina Manon riche Andrea Manga. Non, vite, vite, vite. Nirina Manon riche Andrea Manga. <rire> ok, d'accord. Bon, revenons à nos moutons. Comme tu disais, c'est que l'arme que Dieu nous donne, c'est la foi. Et cette arme-là nous permet d'avoir une vie supérieure. Yes, Il est possible d'avoir une vie sans problème financier. Ça, est ça. Il est possible d'avoir une vie sans problème scolaire. Amen. Il est possible d'avoir une vie sans problème, guys. question posée quel était le problème que Jésus a rempli c'est plutôt les problèmes qu'ont rencontré Jésus. Oh Ce n'est pas Jésus qui a des problèmes, c'est les problèmes qui avaient un Jésus. Ah Je vais redire C'est Ce pas, pro... pas Jésus qui avait un problème, c'est les problèmes qui avaient un Jésus. Ah, que, ah, le problème des problèmes, c'était Jésus. Alors que le problème de Jésus, pas... le problème des problèmes problème. s'appelait Jésus. Ah, et on déclare au travers cette émission que tes problèmes ont un problème, c'est toi. Amen. Ah, le problème de tes problèmes. Tes problèmes ont un problème, c'est qu'ils sont problèmes, mais ils ne se manifestent pas comme des problèmes parce que tu n'as pas de problème. Problème. Oh, à cause de ta grande et forte oui. foi. Oh, oh, man. Man. Donc la foi nous amène à une vie supérieure William. À une vie supérieure. Mmh. C'est vrai que la foi nous amène à une vie supérieure. Pourquoi Parce que la Bible va dire une chose, c'est que quand on met sur enfin euh, quand là, euh, on dit à une montagne de se dépasser de se jeter dans la mer, en fait à cette montagne. La Bible dit 7, excuse-moi, excuse-moi frère. Mmh. Mais il dit il... je suis va pas... dire si quelqu'un dit à cette montagne autour de là toi dans la mer. Mais attends Bon y a que l'esquiver la montagne ah Ouais sont ouais, est est est ça Est-ce qu'on vous voyez à quel point Dieu veut nous amener une vie À une vie de pays de... mmh, d'ici de... mmh, de... Voilà c'est ça, mais... ça. Attendez mais la montagne je veux dire tu peux l'esquiver non Mon mmh. qui, qui a déjà vu une montagne et dit oh bon bah C'est ça. Pas... Pas... Ah, ah, hein. ça et on se rend <rire> pas compte de la dimension dans laquelle il est il parle quand même d'une mmh. montagne Une montagne chose de. God. <rire> vous savez un jour l'apôtre raconte quelque chose il raconte qu'il dormait Et euh, alors qu'il dormait euh, il a vu un ange dans un rêve je crois une vision Que le Seigneur lui a montré Et le Seigneur lui a dit une seule de ces créatures peut prendre le bâtiment dans lequel tu es et le oui. jeter dans la mer. Oui. Est-ce que vous imaginez Guys, on marche avec des anges, on marche par la foi. Yes. Et la foi oui. pour fois des choses incroyables. Pour faire des choses incroyables. Et véritablement, c'est ça. Par exemple, Jésus qui marche sur l'eau. Oui. Jésus qui marche sur l'eau, c'est une vie supérieure. Oui. Mais pourquoi il n'est pas monté sur la barque ça, pourquoi oui. Mais attendez, mais, mais ça coûte quoi de monter sur une barque Pourquoi Pour montrer je suis Dieu, je règne par ma foi. C'est ça, c'est une joie qui est vraiment. Elle surpasse tout. Elle surpasse, elle surpasse elle tout. Passe et j'aimerais même dire par rapport au fait de marcher sur l'eau, William, elle est accessible à tout le monde. Elle Parce que l'apôtre Pierre, qui n'était pas apôtre Pierre, qui était Simon Pierre mm. à marcher sur l'eau Matthieu Matthieu 14, pas 14, il va marcher sur l'eau pourtant il n'était pas l'apôtre Pierre vrai. qui guérissait les malades il était juste Pierrot yeah. c'était <rire> Pierre, c'était Pierre le roseau yeah. il va comme marcher sur l'eau, pourquoi la foi c'est une loi, c'est yes. une arme que Dieu donne à tout le monde Mais qu il vous qui nous regardez par votre foi vous pouvez faire des choses incroyables j'ai une question à vous poser, est-ce que le but de Dieu c'est que euh, Dieu fasse plein de choses dans ta vie non. ou est-ce que le but de Dieu c'est que par ta foi tu sûr. amènes des promesses de Dieu, ce que Dieu veut faire à Amen. manifestation ah oui. Là, on va rebondir un peu sur sur ce qu'elle a dit. Tu comptes personne répondre à la question <rire> Un ou deux. Deux, deux, deux, deux. De, de, de. Oui, vas-y, tu veux. Vas. On va dire sur ce qu'elle a dit, c'est que même Jésus, euh, devant la, la mort, s'est soumis à lui, en fait. Mmh. Oui. Dis, dis la, mort soumis la mort s'est soumise à lui. La mort n'a pas pu le retenir. Et regardez ce qu'il oh, va yes. faire. Jésus va faire quelque chose. Euh, Jésus va déclarer détruire ça. ce temple en tro ce trois jours. En gros, yes. il est en train de, de déclarer ça, de la manière qu'on éclaire, je marche dans la prospérité, je marche dans la résurrection. Vous pouvez détruire ce temple. Il ah, ah, ah, ah, y a un autre bon fils qui l'a dit euh, quand Lazare était mort, bah il a, il dit, a non, dit, il a dit, à vous dire la foi considère les choses différemment mmh. et soeur, Dieu a une mmh. pensée qui est vraiment bas, ça, contraire ça, ça, ça. à et, et dimanche je, je l'ai encore God. plus euh, capté Dieu n'est pas un homme c'est mmh. pas seulement dans le sens euh, d'avoir un corps ou quoi c'est pas ça la question mais Dieu ne pense pas comme nous en fait mmh. Dieu n'a pas une pensée qui est semblable à nous souvent euh, on aligne notre pensée humaine à Dieu pensant que non mais il pense pas comme nous mmh. comment il pense comme la parole de Dieu la parole de Dieu c'est euh, le recueil de la pensée de Dieu tu veux la pensée de Dieu va lier à la parole de Dieu mais lorsqu'on étudie la parole de Dieu, mmh. on voit qu'il ne pense pas comme nous. Il ne pense pas comme nous. Ça. Pense pas comme nous. Ça. Tu penses ah, tu dis, oh mais Lazare est mort et ça fait 4 jours Jésus dit, Lazare quoi Lazare dort dort. l'humain va dire, il pue Il pue, voilà il... Les gens vont dire, il pue, il est pourri, mm. je ne sais quoi, je ne sais quoi Jésus dit, il, il pense caisse. vraiment différent il Et par rapport caisse. à vos problèmes, <rire> Jésus ne pense pas la même chose <rire> Jésus ne pense pas, tu es pauvre Amen. Jésus pense, tu es en train de bâtir ta Amen. foi Amen. Jésus Amen. ne pense pas, oh tu es malade et tu es soumis à la maladie Jésus pense Amen. simplement, tu dois commencer à parler Amen. Tu, tu dois Amen. la maladie Et j'aimerais alors vous lancer sur cela j'ai appelé un petit point, localiser, viser et déclarer. Ouais, ah, ouais. Localiser le problème, viser le problème, pas avec une arme, avec la bouche. Ouais. Et... Déclarer oui. bah déjà, quand on localise, oui. on vise. Puis, au final, en fait, quand on l'extermine, on, on l'extermine mm. clairement. Amen. Mais déjà, moi, j'aimerais dire une chose c'est que quand on extermine un problème, au final, on dit juste merci parce qu'il est déjà réglé. Ça, c'est est déjà dans la foi. Et hier. ça, c'est dans Ephésiens 5, 20. Mm. La Bible va nous dire « rendez continuellement grâce, grâce. à Dieu mm. pour toute chose. Et en fait, quand il dit pour toute chose, c'est parce que Dieu a réglé ton problème. Amen! Amen. Tu l'as visé, tu as dit bon, Seigneur, merci parce que tu règles mm. ce problème. Mm. Et ça, c'est une dimension. Frère, ça, il y a des dimensions dans la foi voilà on prie mm -hmm. et, et, et quelques jours plus tard on voit ça ah tout man, ça tout ça, ça tout ça mais il y a une dimension je crois que, que certains bon nous nous pas encore mais on aspire à ça <rire> mais euh... que, que ah certains ont sûrement atteint c'est la dimension c non. Non, C'est la dimension du... Non, que merci. Non. Non. Voilà. Merci. Non. Non. merci. Non. My God, frère et soeur, quand Jésus a multiplié les pains, euh, les, les pains n'ont pas pris 10 jours à venir, tant que ça vous si ouvre, hein. les <rire> Pierre n'a pas dû aller pêcher, frère et soeur. Vous ne me demandez pas comment Il ça peut fait. Je Il a dit, Père, je te rends grâce. Amen. On ouvre les tout. yeux. Voilà. <rire> Est-ce que... Voilà, la foi. La foi. Et pour régler ton problème, tu dois faire ceci. Tu dois localiser le problème. Tu le localises, tu lui donnes le problème une localisation, c'est un problème oui, quoi yes. dans les finances, c'est un problème dans le péché mmh. Parce que même des fois, vous savez, c'est même par la foi qu'on marche hors du péché C'est même par la foi qu'on a une bonne vie de prière On doit croire qu'on a une bonne vie de prière On doit croire qu'on va marcher dans la sainteté Amen. Tout se fait Amen. par la foi C'est vrai et en plus le pire c'est qu'on ne peut pas régler quelque chose qu'on ne connaît pas en fait il faut ça. localiser faut ouais. localiser Si tu ne connais pas, pas la provenance de ton problème, tu ne vas pas aller savoir comment le régler Tu ne vas pas savoir donc tu localises, j'ai un problème dans les finances, j'ai un problème je Jésus. non, mais j'ai un problème dans tel, domaine, dans tel domaine, tel domaine, tel domaine, tel domaine. domaine. J'ai localisé ce problème. Ensuite, je le vise. Je le vise, c'est-à-dire que je me positionne. Vous savez, viser, c'est vraiment ce focus. ça, Tu prends un pistolet. Oui. Tu, tu, tu, tu. Oh, ça rappelle le passé de Steve ah, Et tu focus comme ça. Tu focus, tu focus. Mais, mais J'espère que personne va prendre un screenshot et va dire regardez ce qu'ils font dans cette émission. Ils tirent sur les gens des balles spirituelles. Et, tu localises, tu vises, tu te concentres. Une fois que tu concentres, tu appuies sur la gâchette. Mais la gâchette, là, c'est pas Doigt, la gâchette, c'est les ah La gâchette, c'est ah au nom de Jésus. Jésus, problème financier. Pouf Pouf oh. Au nom de Jésus, problème scolaire. Pouf non. Au nom de Jésus, problème familial. Mouf, mouf. mouf. Au nom... Ah, mouf, mouf. <rire> Au nom de Jésus, problème d'argent. Mouf Au nom puissant de Jésus. Mouf Guys, par votre foi, vous pouvez faire Amen. des choses tellement incroyables Incroyables. La foi, c'est vraiment... La dimension, la, la, la dimension de Dieu en fait. C'est la, la, la dimension de Dieu. Vous savez, lorsqu'on était, lorsqu'on est de se convertir, mm. on pensait vraiment que c'est la conception qu'on avait de Dieu. Mm. On pensait que Dieu est un, un, un Dieu gâteau, un Dieu papa gâteau, mm. et que mm. voilà, qu'un Dieu marshmallow, que voilà, il fait tout pour nous, je ne sais quoi. Mm. C'est vrai que Dieu peut faire les choses pour nous absolument, et mais, mais, véritablement, il fait beaucoup de choses pour nous. Mm. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'est qu'on soit responsable et mature. Ouais. On arrive en fait à dire non, là. On grandir. Surtout que la Bible dit tel il est tel je suis Tel es il est es tel, tel nous sommes un Dieu de foi Mais donc... qui prie pour Dieu hein qui, prie, qui prie pour Dieu et <rire> qui exauce Dieu ça. Non, Dieu parle Dieu parle Dieu parle Dieu parle On doit monter le standard Dieu parle Si on veut arriver à un niveau où on a une vie vraiment différente mmh. Une vie vraiment divine Il faut monter sûr. le niveau au standard divin Amen. Standard divin, frères et sœurs, c'est tout mmh. simplement des fois agir comme Dieu et... est-ce est que wow. Jésus a dit euh, Oh Dieu, s'il te plaît euh, euh, euh, la tempête doit s'arrêter Oh oui. Dieu s'il te plaît Alors quand je vais marcher sur l'eau Alors en fait, alors voilà Alors, euh, non, il est allé il, il, a a marché. Marché. il a mis sa foi en action mm. Dieu nous appelle à cela Il y a une Amen. vie yes. supérieure à celle que vous avez Une Amen. vie où ton problème finit maintenant J'en je vais vous je matin. ce problème de l'aide des personnes Qu'est-ce que vous aimeriez dire à tous les internautes Qui nous regardent, qui ont un problème Ou peut-être vous n'avez pas de problème Mais envoyez-le à quelqu'un dans votre famille, dans votre entourage Qui rencontre un problème mm. un scolaire ou quoi que ce soit Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire, Nirina Bah Déjà, la Bible dit qu'on marchera par euh, la foi et pas par la vue mm. dans le... On ne marchera pas par les circonstances, on ne va pas marcher parce qu'on okay, voit Ok, pause, excusez-moi, vraiment, je parle beaucoup à cette émission. Mais je parle <rire> moins aux dernières émissions. Vrai, je m'entendais à parler comme Ok, elle dit on marchera par la foi mmh. et non par la, la vue. vue. Mmh. Ok, marcher par la vue, c'est regarder à mon problème et Oui, yeah, C'est ça, oh là là. Marcher par la foi, maintenant, c'est quoi Tu as dit que la foi, c'est la ferme Assurance. Assurance. des choses que l'on espère. espère. Ok, une démonstration des choses qu'on ne je voit pas. Vois. Donc, marcher par la <rire> vue, c'est marcher en voyant le oh problème. Et marcher par la c'est marcher en, <rire> imaginant solution, ah, en imaginant la solution, en imaginant la réalisation ah, du problème. C'est ça. En fait Mirina, bah, tu vraiment. encourages quelqu'un à ne pas regarder à. Moi, j'ai un problème financier à, à, à imaginer, mmh. à être fou, c est c est à ça. rêver quelque chose. C'est ça, en fait. Et à ne pas regarder, à, à, regarder à, à ce que tu vois, pas regarder, mmh. je sais pas, à, par exemple, à Parcoursup, tu vois que t'as pas de réponse mmh. ou que t'es en attente. Mmh. Ne regarde pas à ça, en fait. Regarde mmh. à l'école que tu veux. Mmh. Regarde, regarde à l'école que tu veux. Et ouais, qu'est-ce ouais. que tu fais quand tu regardes à l'école que tu veux, William Bah, quand tu regardes à l'école que tu veux, ensuite, tu as l'école que tu veux. Bah, tu as l'école que tu veux, ouais, mais, tu veux mais avant ça, tu déclares. Tu déclares. Frères et sœurs, on a tellement de témoignages avec Steven sur la déclaration. Non, on a tellement de témoignages. Mais même tout le monde, même ouais. tout le monde. On a tellement de témoignages ça. sur la déclaration. Oh combien est-ce que ça change oh, Non c'est terrible. Là. Non c'est frère, c'est pas possible, c'est trop incroyable. C'est ça. Et en plus Dieu nous fait une promesse. Et à un moment Jésus fait une promesse et il dit si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Si yeah. tu crois tu verras. Et du coup là elle a parlé du fait que on ne marche pas par la vue mais parce qu'on croit en fait. Ouais. Par et, la et ensuite foi, on verra. Voilà. Frères et sœurs, On aimerait vous encourager non. vous tous qui nous regardez maintenant euh, ou même le public, les chroniqueurs, je ne sais pas tout le monde, yes. euh, si vous rencontrez une situation quelconque sachez ah, cela. Euh, la solution de Dieu, vous avez, dé, vous a déjà été communiquée. La solution de Dieu est dans votre bouche. -oh. La, solution de, la solution de Dieu, c'est la déclaration de la parole de Dieu. C'est ça. Frère et soeur, des fois, on veut que Dieu apporte la solution alors que Dieu nous donne l'arme pour avoir la solution. C'est ça le truc. C'est ça le truc. C'est ça. En fait, je comprends un truc là quand tu parles, c'est que Dieu, fait, il nous donne les armes pour que nous on se batte. On se bat. C'est ça. Si Dieu se bat à notre place, on n'est pas un guerrier. On n'est pas un guerrier. On l'appelle l'Éternel des armées parce qu'il a une armée. Nous, on est dans l'armée. Si dans l'armée, on se bat. Frères et soeur, Jésus n'est jamais venu prendre la pierre de David pour tirer sur Goliath. Non, non, non, non, il allait prendre les pierres, il a lui-même pris sa pierre et il ah ben, l'a lancée. Ben, de la manière que euh, David était petit, mais a pris une pierre sur le grand Goliath, ah nous autres là, on prend la parole, oh on la met ah dans notre bouche. Ah ah ah problème fini, ah problème financier, fini, problème de maladie, fini. La ah de la manière qu'il a lancé une pierre, doit lancer la parole de Dieu vers nos problèmes. Qu'est-ce que, Nirina alors tu dirais bah tu l'as déjà dit, excuse-moi mmh. Qu'est-ce que Steven tu dirais alors, devant la caméra peut-être, à quelqu'un qui nous regarde Et on va Moi, je dirais que, vraiment, de confesser le contraire de ce que tu vois Yes mmh. De confesser le contraire de ce que tu yes, vois Yes, le contraire Amen. Le contraire, parce que, en fait, ta déclaration va, va amener ta possession Ta déclaration amener mmh. ta possession, et là maintenant, on va déclarer quelque chose mmh. On va déclarer la fin des problèmes Amen. La fin Alors on va vous demander quelque chose, oui J'aimerais aussi conseiller quelqu'un euh, d'acheter, bon, s'ils si ont des problèmes euh, de. Je d'acheter <rire> le livre de l'apôtre. Oui, exactement. Il y a un livre, vous tapez uh, Apôtre Alain-Patrick Sengue sur, uh, sur uh, Amazon et mm -hmm. vous mm -hmm. allez trouver uh, un, un, un livret de confession de mm -hmm. la parole de Dieu. Parce ça. que c'est vrai que des fois, on sait pas trop comment prier. Oui, Qu'est-ce Qu que je dois dire exactement Vous allez sur Amazon et il y a un livret de confession. Yes. Uh, vous allez voir, vous tapez Apôtre Alain-Patrick Sengue, vous cliquez, livret de confession qui s'appelle uh, La foi pour votre percée. la confession pour une foi plus grande Franchement, vous pouvez lui procurer ça coûte 10 Amen. euros et non moi moi ça a changé beaucoup de choses mais maintenant on va confesser avec vous on va passer Amen. pour un let's pray et on va euh, confesser avec vous la fin des problèmes parce que de la fin des problèmes c'est pro. parti pour un let's pray wow. 1, bon, hein, let's pray, on va très rapidement prier pour vous. alors très rapidement, écoutez bien localisez maintenant votre problème, dis-le à votre derrière ton écran, dis ton problème, c'est un problème financier tu dis problème de finance. problème scolaire, problème scolaire maladie, maladie, tu donnes le titre et maintenant tu vas euh, lever les mains comme ça, tenir tes mains et on va tous déclarer ensemble, tu vas répéter après moi et dans oui. ces quelques phrases tu vas mettre toute la foi que tu as en toi, toute la foi disponible tu vas dire au oh nom puissant de Jésus au oh nom puissant de Jésus j'ordonne maintenant avec ma foi avec ma foi la fin la fin totale totale conclusion la conclusion définitive définitive ce problème ce problème au nom de Jésus nom de Jésus je déclare je déclare et je confesse et je confesse une nouvelle saison nouvelle saison dans ma vie dans ma vie sans ce problème sans ce problème c'est fini c'est fini c'est fini c'est la fin c'est la fin au nom de Jésus au nom de Jésus amen Alléluia, <rires> oui. oui, oui. oui, oui. oui, oui. On a déclaré que quelques mots mais des mots remplis yes, de foi yes. Et on croit véritablement que, véritablement que c'est la fin de Amen. votre problème yes. Continuez à confesser chez vous, vous faites ça Vous levez les mains, vous priez au nom de Jésus Vous agressez le problème et Amen. vous allez voir On croit véritablement que yes. ce problème est éradiqué de votre vie Amen. Et votre foi passe à notre niveau C'était uh, Rémi de la Iglesia pour Fresh yeah. Il y a uh, l'Instagram de Fresh qui s'affiche uh, Allez vous abonner, partagez, likez yes. C'était Erin, c'était William, c'était Nirina, C'est le public <rire> Guys, on vous dit Let's